Messieurs Non, on a fait trop de discours alors qu'on se fait éclater. Les non gars, bah, Non, non, non On, on joue ensemble. <rire> on a fait centre, trop de discours alors qu'on se fait éclater. <rire> faut, éclater. Dire, faut dire la vérité. Non, on a trop parlé, pas assez agi, frère. Exactement. Là, on, on go saute go. en silence, on <rire> ne dit rien. Chacun va où il veut, on ne dit rien. Non, Control Center, il a dit chaud. Mais chut, c'est pourquoi comme ça on aurait tous au même endroit. Ok, ok, ok <rire> Redis la strat, Théo les gars, on ne dit rien, on saute au feeling, on va là où on estime que c'est okay, le mieux. Ok, ok, ok. Je sens bien, je sens pas bien euh, Yo Weapon. Non, non, vais. Weapon, c'est mon spawn préféré, je Mais vais y, si. y aller, je crois. Ouais. Maintenant, on en parlant kill, c'est tout. Non, j'ai changé, finalement, Vas-y, j'ai changé, je vais là. Fait on, fait on, est on, est a, bon. on a tout fait qu'on a pensé la même chose En vrai, par contre. J'ai un e break hein, en bas qui... Vraiment, je trouve qu'il le... Arnaud, tu dois offrir des sables. Non, non, non, non, Ah, si, tu l'as dit, tu l'as dit. Si, je rejoue une fois, je joue une fois au bout Encore, encore, il est mort, il est mort, il est mort. Les deux. c'était à l'époque, c'était à l'époque. Finis-les. C'est bon, ils sont morts, ils sont morts, ils sont finis. Touche-moi la jambe. Merci. C'est vraiment le titan Poukam Thomas, c'est trop. Non, je rappelle l'effet. Non c'était un ancien live Tu avais dit Tu l'as tu juré solennellement devant ton chat, tu as dit si je rejoue une fois aux, aux pompes, j'offre des subs. Tu l'as dit. Hein. Comme il pourra autre te live, le rappeler. Un autre live. Ah oui non mais non mais tu parlais pour toujours. Arnaud tu serais le titan lâche euh... ah Oui c'est un titan lâche, c'est un titan menteur Non moi je pense que c'est un titan honoré. Oh Waouh. No, oh. wow. <rire> on m'a oh. dit On m'a dit Thomas c'est le titan On a assez les gars pour, <rire> pour acheter <rire> Ah oui, on peut acheter, on peut acheter les gars <rire> A qui on donne la thune Bon je la pose là, là. là. Ouais. Attention imbécile Oh Putain c'est son petit personnage qui a dit ça ça Attention imbécile ouais, ouais. ouais. Il prend des balles Ah tu l'as bien go, fait imbécile Allez, allez, allez c'est parti Allez go, on va faire les gars, c'est l'heure de Warzone C'est l'heure de Warzone, et les gars là, là on fait tranquille. C'est dommage, les premières games c'était bien et ouais, trouve il nous a prévenu, il nous a dit après ils vont se mettre en place les streamhackers. Ouais, bah tu connais bien des streamers. De toute façon, qu'il a l'habitude, notre pote. Ouais, parce que au début c'était. Ouais, bah je passe 2h30, 2h30 tranquille et la dernière heure et demie c'est. C'est ouf en vrai. C'est terrible, tu du Warzone tout le temps, toi. Bah, c'est dès qu'ils sortent de l'école C'est ça tout le temps. Mais pas forcément l'école, frérot. Non on va, ça, va pas me serais... dire que ça peut être des adultes qui font ça, je peux pas le croire Je, je te jure que ça la plupart c'est des mecs de 30 piges non. Oh non, <rire> oh possible. non la honte Je, je, je vois, te vois, jure frérot Alors leur grand âge faire ça non En non. fait c'est eux ils parlent à leur fils ils disent tu vois en fait chaud. Bah je lui ai ruiné sa game là il y a deux C'est sûr de ça <rire> Tu vois ton show et ben avec les collègues on l'a tué tout à <rire> Avec les collègues A <rire> la pause dej <rire> <rire> <rire> Je te vois avec un Ricard du coup frérot Avec les collègues Avec les collègues on est atomisé ton show et c'est une merde ah oui, la a, la avec, Ri avec Régis on là on l'a éclaté Putain <rire> Mais où sont les vilains Je sais pas ouais j'ai couru, j'ai fait toute la map. Waouh je suis qu'il t'a fait Je me suis fait sauter sur un mec pour le tuer. Tu l'as vu Ouais. Bien joué. Ouais voilà, c'est ça. ça... Ça a atterri euh... bon, utile. Là-bas, là. là. Ouh, ça touche pas, Attends, c'est trop, par contre. Peu, ah derrière nous, derrière nous, derrière nous oh, es... attends, il est fait quoi, lui Il est tombé Ah, oh, il est tombé. Ok. Mais attends, mais pourquoi la map, elle est aussi vide Je sais pas, mais bah, peut-être parce qu'il y a plus streamaker, lol. Ouais, mais attends, à ce point-là... Là. Bah en vrai, euh, peut-être, hein, je sais pas. C'est trop dur de, de toucher les gens qui sont au parachute euh, Je hein, balles, hein, j'ai mis deux balles il veut pas, il veut pas Non, non, aidez-moi non, à... il non, il va rester plus qu'un, bordel Non, salaud est... Ok, eux les gars, <rire> ils, ils, ils, ils rigolent pas Tu l'as eu toi euh... pas, si vous arrivez à tuer l'équipe qui a sur se battre, vous êtes les rois les gars Vraiment, vous avez plein il Ils sont où ils sont le, le bâtiment d'habitude, le classique Voilà, ici Celui-là frappe J'ai mis une frappe dedans Vas-y, mais bah go, go se drop dedans ah, Allez-y au contact les gars, go, je, je viens avec vous. Mais y'a son père Bah oui. Comment ça y'a son père Mais si, ils sont là les gars Ils sont en dessous, ils sont en dessous, ils sont en dessous. Go, go, go. Il est bref, il est bref, il est bref, il m'a tué. Je n'ai rien, rien fait. Moi ouais, il me reste ou pas Ouais, attends, parce que les derniers à côté... Je n'ai rien fait. Il il fait, je fait il Mort. Un mec au-dessus. Ah, encore au-dessus, je crois. Ah, il est en parachute, ça arrive. Attends, je me... Je me shield. Wow. Attends, il va être dans notre maison, non hein. Non, non, non, il est parti, il est parti, là. Bah, il y a à boire et à manger, euh, en bas, là. À niveau armure il y a tout ce que vous voulez aussi, hein. Je vais venir, je vais être le plus heureux frérot. Y a, y a tout, là. Faites attention les gars, ça joue comme des rats. Pensez, pensez rats. Mais là y'a beaucoup les titans, de titans rats là. là. Ouais les gars y'a beaucoup de titans rats en bas, faites gaffe. Ouais, y, a y a vraiment derrière beaucoup de cover. Dans Si la... euh, S'il y en a un d'entre vous juste qui peut attendre pendant bon le loadout, ce serait au, au max, comme ça je peux le reprendre. Ok. Derrière, derrière Attention sur nous aussi. Allez, allez les mecs. Oh, il est pas content est lui. Mec dans notre bâtiment. Il y a plein de mecs qui spawnent là où t'es, euh, Théo. Ok. Ok. Ok. les gars, c'est fini. Ouais, ouais ça va. Il y a un full team devant moi. Les gars, on joue bien. Il y a un, un mec sur moi peu, encore. En fait, ils sont partis vers là, euh, vers le fond. Je pense qu'ils sont à la limite au bâtiment d'après. Non, non, non, non, non, ils sont toujours dedans. Je les touche à la flèche. Hein. Ouais moi je suis à la flèche aussi. Mais je pense qu'ils sont du coup reculés. Ah je l'ai touché en haut à, à la moi Il y en a un qui atterrit sur eux Il y en a un qui a atterri sur, sur le toit chez toi Allez, ah, es que Je recharge tranquillement. Il y a des mecs euh, sur le largage qui est à nous Ouais ouais ouais j ai, j ai, je l'ai couché à en haut. Tu peux le taper, peux le finir. Attends, il y, y en a un autre qui loot. Il est parfaitement aligné, putain je pourrais pas l'avoir. <rire> non non Oh putain, Là, la l'achat de fou, qu'est-ce que je viens de faire? Mais frérot, t'as fait un move. J'étais sur ta vue, t'as fait un move de ouf. tu sais qu qu que j'ai fait? Il venait de m'exploser à la rock Le mec, et on est être On va être pris ensemble Deux Oh non, j'ai vu, vu le king derrière Arnaud. Non, je suis deck Tu t'es blindé de thunes, achète moi un Lodak. Oh, sur moi, putain! Meurs pas, Thomas, meurs pas, meurs pas, Thomas. Attends 5 secondes et après, c'est bon. J'achète un Lodak en Ouais. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Achète, là, achète un loadout. Ok, ah, mais un mets, mets, une boîte, mets une boîte de mine par terre et mets le reste de l'argent par terre. Le gaz avance. On a bien joué l'autre. Mets, mets l'équipe la, en sécurisé, La daronne à la Tu mets tout là Ouais, j'ai déjà tout lâché. Oh, vite, vite, j'arrive pas dans la barrière. Je prends une, une Comme autre tout Oh, derrière À la tête, à la, a la tête, à, la tête, tête à la tête À la tête Il a pris cher Oh, j'aurais pas dû, putain. Je t'ai sauvé, frérot, mais y'en a un autre. Hein. Ouais, j'ai quitté. Oh, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, ça va. Ils sont où pas loin Il est safe le largage ou pas du tout je suis pas, je, Moi je suis mort, ne viens pas sur moi, je tu suis restes mort. Tu pas Non. Ah ouais, J'attends alors. Actual. essaye de je... le plus possible. Actua... essaie de sauter sur le côté. Ouais. Ça va passer. Merci. Tu veux poser deux plaques dessus. par terre juste J'en ai plus qu'une. Une, <rire> une plaque alors, plus suite. Enfin, eh. Tu veux mettre une aussi Non, euh, oui. Tu m'as vu, changer d'avis <rire> Quelqu'un a de la plaque ou pas les gars Non. Mais tiens, tiens, tiens un prison par terre Il, Il a pris une balle. Par terre t'as dit Là okay, j'en ai j déjà acheté. Déjà un ah. Thomas tu veux en drop s'il te plaît Mais la gars tu peux t'en acheter ah. aussi. Ah ok my, oui. bad, my bad, my bad, my bad. Eh, du coup j'ai pas pris l'autoreac avec glan eh, venez, venez les gars, venez, venez On, va, on fait Allez le mouvement. Go. On reprend le toit. Allez go Vas-y, vas-y, vas-y. Vas Et là, si on y arrive, on est les rois du pétrole. Y'a un ennemi qui a atterri sur nous. Il a, ouais, à il gaz, a des balles, c'est bon. Il est pas sur nous, pas sur nous. J'ai pris le masque à gaz en speed. Sur moi, sur moi, sur moi. Mec à terre. À gaz, en fait. Mort. Je, vais. Je pourrais pas. Faut qu'on avance ensemble les gars. Lui, il à la force. J'ai la force. Je suis derrière. Sur le dos, sur le bas, sur le dos Bon joué. Allez. Putain, mon Allez, on à on gaz, roule, il a pris On roule sur tarif. la partie les gars. Masque à gaz a pris le tarif. Elle, elle est bien c'est parti, tout, tout le monde a fait des frags et tout, c'est grave ouais, cool nice. hein. Mec parachute là Qui ouais, va sur le château d'eau il a loupé Il a loupé Il est dessus Il a pas le a... Ah il a l'étage de tout ouais, Oh Non j'ai failli fumer partie Il te regarde le mec il t'a tué non Ok mort Mort le mec château d'eau fail. Nice bien joué Tu peux revivre Ouais 27 secondes là Ok Ok y'a plus de 6 hein On est 3 vite euh, 2 V1 on a une super bonne. Bah, go, mode, go baiser le avis. mec en bas. Ouais, il y a un chacal. Là, il est juste là, devant si moi. Bon. Il, est il est devant, pas devant si bon. moi, devant moi, les gars. Il y a son copain juste derrière, il est mort. Ok, derrière au-dessus Quoi What En parachute, en parachute. T'as trop bien joué. Juste au-dessus, ouais. Touché On, on cover ouais. Théo le temps qu'il prenne son, euh, son équipement et on bon, se casse. J'ai je... ce qu'il faut. Bah, Merci. Du coup, on a. Oh non, non, fais gaffe. Tu l'as vu, chaud C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je sais où il est. Ok, bah y'a des mecs Mer devant, y'a des mecs en... là et des mecs derrière après Thomas fais gaffe hein, ils viennent de nous piquer les mecs là ouais, Venez les, les gars, de... venez venez on, on court, on court et Venez, on Faites court, les mêmes moves que moi Ok, un down à derrière on... Laisse-les laisse les bas laisse les les les non, non, non, surtout pas okay. Sur le toit devant Attends. nous Là, on, on prend le toit les gars, surtout il, il est et, pas pas on, le et là, message. on reste il, sur il ce toit ici Il est tombé à côté Arnaud On bouge pas de ce toit À gauche Là-bas N'hésite pas Placé. Ok, Mais il est HoloDad Ah, il placer là Après, Ah, HoloDad, tu es à... Ouais Tu vas être trop bien là. Il est à la boutique ça, tu, tu, tu vas voir arriver les chiens qui sont ici. Ok. chiens <rire> carrément. Ah ouais. Ok, plus chill break à l'intérieur pas le. J'arrive pas à le voir. Tu sais que j'ai jamais... Attends, pas certain en fait. Non. Allez les gars, il y a là. Ça vient derrière, regarde. Ça va arriver. Ouais j'ai vu. Là, là déjà tu peux... Tu regardes en l'air pour exploser son pote. Touché. Le oh je suis pas assez bon pour ça, je vous le laisse. Derrière? Oh putain Où c'est derrière En hauteur, ah, je suis safe. Je me shield, j'ai pris très cher. Campers Quelqu'un a beaucoup de shield les gars ou pas J'en ai plus qu'un. Non, j'en ai plus qu'un. Le, le mec que je viens d'exploser. Sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi Il est mort. Ah, joué. Joué. Il m'en reste plus qu'un, l'incar. Hein, ok, ok, garde, garde, garde. Ce sera plus le On passe. Let's go yes J'y croyais plus On a gagné le délègue a j'y croyais plus n'y ah, a l pas meilleur mais j'y croyais plus, j'suis trop heureux Moi non plus j'y croyais plus Voilà, on a réussi, c'est ouf J'ai pas besoin de plus que ça pour me c'est bon Oh les gars, les 4 Levi les 4 Levi dans les On finit en Et A Et 2 Et Oh là, ah, là mec, la Russie, oui, oui, oui, regarde! Ça regardez. a été si dur! On va être beau, on va être beau! Aïe, aïe, aïe, aïe, Let's go! Le deuxième! Oh, là là. oh papa. Let's go! Ah. Le troisième! Oh, beau gosse, le sniper! Oh. Le sniper! Le sniper de l'équipe! Nice. Ouah, wow, GG, les gars! Oh, j'en pouvais plus! Ah, ça m'avait de bonne humeur! Et 3 trois heures pour ça! Clairement, ça quand il <rire> y a pas de cinémacœur, ça marche mieux! Et oui! C'est chill Mec, y en aurait pas des scénarques, on ferait win sur win sur win. Et oui, là c'est tellement plus agréable, genre euh, tu en plus je suis tranquille. Oh, la game que j'ai fait la gueule qu'elle a, putain, elle sent l'oignon. Et... <rire> ah, et par contre, ça, ça a fait des dégâts, ça a joué fort là, les gars. Le ouais, ah, t'es où, il a tout donné là Les amis, bien joué. Bien joué à tous. Bien joué, bien joué. Ah, Moi, je vais m'en aller enfin, battre, battre le, battre les titans. Moi, je vais essayer de récupérer ma voix. J'ai plus de voix, je sais pas ce qui s'est passé. Merde. Oh, bah. Je m'en aussi. Eh bah ben, les gars, <rire> c'était un, un plaisir, on remet ça quand ouais. vous voulez en cosplay Naruto, Luffy, peu importe, euh, <rire> moi je suis chaud Merde Vas-y, mais chaud de ouf Show, Chaud. merci d'avoir joué le jeu et d'être ouais. venu en Levi toi aussi Merci les, beaucoup, c'était très cool Les gars, j'ai passé un trop bon moment, merci à vous Tant mieux, surtout qu'on a gagné, ça, euh, genre, tu sais que j'aurais mal dormi mec si on avait pas... Ouais, non non, pas ça, non, pas non, non, a bien fini Ah ça, ça hante ces trucs là J'étais déjà au fond du couf. Ah ok Chaud du coup, on se dit à samedi prochain on se dit à samedi prochain, les gars. Euh, et vous me dites euh, en quoi on se déguise euh, les autres fois. <rire> <rire> non, non, non, euh, Naruto. Euh, du coup, c'est pas la semaine prochaine, quand même. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. non c'est au un prochain sub goal, t'inquiète. Ok, parce qu'il a hit mon sub goal.